Et hop, nous revoilà déjà pour du JDR sur la page. Salut Nico, et aujourd'hui on va vous parler du merveilleux Tel From The Loop, euh, également euh, diffusé en France par nos amis de Arkane, que l'on remercie euh, pour l'envoi de ce, cette fois-ci, kit d'initiation. On n'est pas sur un kit de démarrage, mais bien sur un kit euh, d'initiation. Comme à l'accoutumée, je vais parler un tout petit peu, mais je vais te laisser la parole. Tu vas nous expliquer un petit peu les mécanismes, mais je crois me souvenir qu'on est sensiblement sur la même chose que euh, la euh, vidéo sur Alien. Donc vous avez euh, le lien hop là, juste ici, euh, qui apparaît. Donc n'hésitez pas à aller regarder également notre présentation euh, d'Alien. On est sur un jeu de rôle euh, qui utilise les mêmes mécanismes, donc hein, le Year Zero Engine. On y reviendra. Tu vas nous préciser un petit peu la situation de ce jeu, parce que moi, j'ai du mal à me projeter. Euh, C'est un univers qui est très particulier, qui a fait euh, notamment l'objet d'une série euh, sur Amazon Prime que je vous conseille vivement. Mais du coup, moi, étant donné que cet univers, je ne le connais que par ce prisme-là, j'ai du mal à euh, voir euh, comment on peut faire un jeu de rôle, puisque j'ai trouvé que cette série était absolument merveilleuse, parce que chaque épisode a un message bien précis euh, sur euh, sur sa propre condition, c'est-à-dire que quand on regarde, franchement, je, voilà, je vais pas faire, on va pas faire une vidéo sur sur la série, mais euh, il arrive un âge où cette série elle fait du bien, <rire> voilà, elle t'envoie chaque épisode t'envoie un message et où tu te dis ah ouais c'est un vrai message d'humanité et d'humanisme je trouve à chaque fois, donc je vous le conseille, mais du coup ben ça va être une de mes premières questions, comment on peut transformer euh, toute cette sensibilité dans un jeu de rôle, est-ce qu'on est là, pour le coup, sur un jeu de rôle très féerique, qui transporte Mais avant, voilà, parle-nous, qui publie, d'où ça vient Je te laisse la parole pour... Et puis, tout ce que ça a gagné, tu vas nous expliquer pourquoi. Tell from the loop, by Nicolas <rire> Tales from the Loop Tales ouais. from the Loop by Donc, on encore. en encore c'est mm. cette superbe boîte suédoise qui sort des, des ovnis. Mm. Et, euh, et, et Tales from the Loop c'était un OVNI de 2017, alors là la boîte d'initiation vient de sortir aujourd'hui euh, en 2020 mm -hmm. mais c'est un jeu de rôle qui existe depuis 2017 il y avait mm. déjà eu toute une gamme de développés avec un livre de base et des scénarios il y a un jeu de plateau quoi. aussi je crois il y a un jeu de plateau, on en avait parlé au dernier confinement quand on avait fait une cantina d'ailleurs, il y mmh. avait eu un financement participatif. Ouais. C est, c est... En fait, c'est un univers qui a séduit beaucoup de monde au point que, comme tu l'as dit, Amazon a décidé de développer sa... la propre série. Et c'est même un univers en fait, qui a pour source les, euh, les illustrations d'un artiste qui s'appelle Simon Stallenag, mmh. qui a imaginé euh, des, des, des scènes qui, euh, qui mettent en scène des situations de la vie quotidienne et dans lesquelles il incrusent des technologies qui sont assez surprenantes. Parce Donc que ça, pitch, vient ça, vient Alors, que ça vient de là Ça vient de là Alors cest dire que c'est d'abord les dessins qui ont ensuite ouais. engendré l'univers, qui ont ensuite ouais. engendré les jeux, le JDR et la série. C'est des, de autres des autres dessins autres. putain inspirants en, en l'occurrence. C'est clair. clair. En fait, Simon Stalenag a sorti toute une série d'œuvres de, de, euh, graphiques sur, euh, bah, sur un thème qui est assez récurrent, c'est-à-dire que c'est une mise en situation d une, d une, de, de la Suède un peu dans les années 80, mmh, mmh, il y a toujours mmh. des enfants qui sont présents mmh. et il y a une, une technologie étrange qui s'incruste là-dedans, c'est-à-dire que tu as une scène, as, comme, sur la, comme sur la boîte, hein, tu as, as, as une scène rupestre normale et bizarrement tu as un robot qui est là, euh, qui semble piloté par un enfant. C'est un, euh, un peu, moi quand j'ai vu les premières images, je trouvais que c'était un peu un premier guerre, guerre froide. Bah, ça se passe dans les années 80. Voilà. voilà. Le pitch c'est ça, c'est dans Tales from the Loop, on joue dans les années 80, les années 80 alternatives, mm. dans une ville, alors le... la situation de départ c'est une ville en Suède, euh... mais ils vous proposent de jouer à Boulder City aux états unis si vous voulez plutôt jouer dans un cadre américain, et Arkane Asylum a sorti un supplément spécifique à la France, où ils ont sorti toute une situation pour jouer en France, oh, ouais. donc il y a toute une ville qui est développée avec tous ces personnages et on peut jouer les enfants. En France, alors c'est pas en Franche-Comté, mais euh, <rire> c'est la, la, la frontière suisse. Ah, euh, ouais, on peut jouer donc, ouais, on ah, peut jouer frontière euh, suisse. en France. À la frontière suisse, que c'est la Franche-Comté, euh, ouais, c'est dans le Jura. Et ben, bah, le Jura, c'est en France-Comté. Ah, euh, ah, euh, dans <rire> dans, donc, dans la Franche-Comté, il y a le Doubs, il y a le Jura, il y a la Haute-Saône, mon ami. Euh, ah, faut que je révise ma géographie, ah, mais bah, oui. tu vois, on peut jouer à Tel forme de loup en Franche-Comté. Et euh, bref. Maman, rien rien <rire> que pour ça, c'est le jeu de l'année, mec Et ben voilà. <rire> voilà. Donc le pitch, c'est ça c'est qu'on est dans les années 80, les années 80 qu'on connaît, qu'on a connu toi et moi, mm -hmm. où on chante du Cyndi Lauper, on va voir les Goonies et euh, on joue à Donjons et Dragons, la boîte rouge. Euh, on joue des enfants. Ouais. On joue tous des enfants. Et effectivement, mm -hmm. dans la région, dans la ville où on joue, cette ville est située à côté d'un centre scientifique mm -hmm. que tout le monde appelle de Loop, mm -hmm. euh, qui peut ressembler un peu au CERN. Euh, et dans lequel a été développé euh, plein de technologies et qui créent des bizarreries dans notre environnement. Et, euh, et, ben et, et les enfants, ils se en rendent compte de ça. Il se passe des choses qui ne sont pas normales mm -hmm. à cause de toutes les technologies qui, qui, qui, qui sortent, mm -hmm. qui ne défigurent pas le, le monde des années 80, hein, mais qui s'ajoutent à, à ce qu'on connaît sur fond de guerre hein, froide, de fin de guerre euh, froide. Et les enfants sont là, et il n'y a qu'eux qui se rendent compte qu'il se passe des trucs bizarres. D'accord. Les enfants ont un quotidien insupportable, enfin ennuyeux, il faut aller à l'école et puis rentrer à la maison le soir et faire ses devoirs. Mmh. Les parents ne comprennent rien à rien, quoi qu'on leur dise, ils ne vous comprennent pas. Donc on se retrouve entre enfants à essayer d'enquêter sur des bizarreries qui se passent dans notre environnement. D'accord. D'accord, donc on est quand même plus sur un trip euh, appel de Cthulhu dans le sens qu'il y a des bizarreries et qu'on enquête dessus. Plutôt que ouais. dans un truc vraiment euh, course pour ou des des... Comme ça C'est pas forcément des bizarreries euh, horreur. Non, non, des... non, bien sûr, ouais, j'ai compris. Ouais. Voilà. Mm -hmm. C'est plutôt des bizarreries euh, technologiques. Ah, on n'est plus sur un trip Stranger Things, mm -hmm. Goonies, mm -hmm. euh, Super 8, Super 8. Mm -hmm. euh, tous ces films-là qui mettent en scène un groupe d'enfants qui va justement essayer de gratter, euh, ils, ils découvrent quelque chose, et ils vont essayer de voir ce qui se passe. Est-ce que c'est -ce est, est -ce est, est porteur de jouer des gosses pour des rôlistes euh, je, euh, le, euh, je vais être très terre-à-terre -terre et, euh, et euh, très con, excuse-moi, hein, ah. mais euh, quand, je joue, quand je fais du jeu de rôle, je veux être euh, un euh, soldat primaris avec une armure de malade, euh, là, on est sur une proposition, où on va me dire, tu vas jouer un enfant euh, c'est un peu pas contre nature, mais il y a des oppositions avec le délire, jeu de rôle, je me projette une vie que je n'ai pas en fait. Ah bah c'est le parti pris de Tales from the Loop. Là on part ouais. sur toute autre chose effectivement. Là on va pas Je caricature le jeu de rôle là, hein. c'est plus du tout ouais, ça mais maintenant, raison, hein, mais je parle vrai. du jeu de rôle là. Quand on joue au jeu de rôle, on a envie de jouer autre chose que ce qu'on vit au quotidien. Hmm. Cela dit, cette petite dose de fantastique qu'ils ont inséré dans ce monde des années 80, Enfin, pour moi, est suffisamment séduisant pour, pour, pour aller goûter à ça. Mmh. Et cette boîte d'initiation, justement, au cas où tu doutes, qui ne coûte pas très cher, qui est euh, aux alentours de 27 euros, va nous permettre, et on, on va la jouer, on va se rendre compte ce que c'est de se retrouver autour d'une table et jouer une équipe de gamins qui, qui va enquêter sur un petit truc surnaturel. Mmh. D'accord. Le contenu… On verra. Et ça, et ça, ça changera de jouer un barbare un, un ouais. ou un contrebandier euh, de la galaxie. Là. Le contenu de la boîte, euh, succinctement, il y a quoi à l'intérieur Alors, dans la boîte, on a euh, les, les, le traditionnel set 2D dé, euh, dédié. Alors, c'est toujours des D6, mais ici, ils sont, ils sont un peu stylisés euh, façon, façon telle sur de loup mm -hmm. On a une superbe carte de la région, euh, la région du loup en Suède. Mm -hmm. Et puis, sur son, sur son verso, euh, on va avoir la même chose à Boulder City aux États-Unis. Mm -hmm. On a toute une... une, une, une une gamme de, de personnages pré-tirés, mmh. de, côté carac et puis côté euh, historique là c'est Linda c'est Linda si tu joues euh, si tu joues en Suède c'est Erin si tu joues aux États-Unis mmh. avec un petit historique et il faut vraiment personnage. brosser les Américains hein, pour leur faire leur fiche règne pour eux quoi ah, ouais, ouais. les Américains voilà. et les et les francs et les francs-comtois <rire> et euh, on a un livret de règles alors très succinct là, ouais. on est sur un truc rapide mmh. mais qui te donne suffisamment les clés pour pouvoir jouer euh, un scénario complet qui est fourni dans la boîte qui s'appelle L'enfant recyclé. D'accord, donc là on est bien sur, euh... un pas, euh, sur un kit de d'initiation, non. non pas sur un kit de démarrage. Donc on est quand et même et... sur une proposition beaucoup plus light que le Alien oui. qu'on a présenté dernièrement. Ah oui. Oui, oui, oui, oui, là on a une boîte un peu plus légère et on a, on a je vais dire, le strict minimum pour faire une première partie tous ensemble et voir si c'est notre trip. Et après, et après il y a toute une gamme qui existe déjà puisque le jeu il a déjà plus ouais, de 3 ans ouais. si, si on est conquis ben, il, y a, il y a un livre de règles complet il y a des suppléments de scénarios il y a un supplément français il y a... et ils ont sorti un nouveau qui s'appelle euh, euh, Things from the Flood où après on peut jouer des adolescents et euh, le livre de règles, le vrai livre de règles, il est déjà traduit en français ou euh, oui. Pas... oui, il est déjà tout, traduit, il est déjà disponible Tout existe en français, tout est déjà disponible en français. D'accord, ok. okay. Voilà. Et ça date de combien de temps C'est sorti là Alors, le, je me dis bon, il a été primé ce jeu en 2017 dans sa version originale et très rapidement Arkane l'a traduit je pense qu'il est disponible depuis euh, 2018 voire 2019 ah plus oui d'accord la, la okay. en fait. ouais. okay, c'est pour ça que ouais, la boîte d'initiation sort tardivement c'est étrange ah, C'est étrange. Non, mais... hein. en fait euh, Free League a surfé sur la sortie de la série Amazon mm -hmm. pour ressortir une boîte d'initiation parce mm. que justement les gens qui ont été intrigués par la série Amazon se ah, sont forcément penchés dit... mm. sur Simon Stalenag, le jeu de rôle et euh, bah, là voilà, c'est une porte d'entrée pour découvrir Transform the Loop euh, autour d'une table. Et voir si ça nous plaît de jouer autre chose que des barbares ou des... Je... On reviendra pas trop sur le mécanisme, mais il faut plutôt faire des 6 que des 1 hein Ouais, tu ça. confirmes nous, nous, on va avoir du mal. <rire> nous, on va avoir du mal. Euh, plutôt des 6 que des 1. Est-ce qu'on a aussi la possibilité, donc du coup, bah, là, ça s'y prête peut-être un peu plus, à jouer des campagnes Est-ce que, euh, comme on vu, euh, euh, l'a vu dernièrement, il y a moyen de jouer nerveux, c'est-à-dire de faire des parties euh, one-shot, euh, je fais une soirée Ou est-ce que c'est plus un jeu qui va devoir s'intégrer euh, dans la longueur Alors, tu, là, tu as vraiment la possibilité de faire les deux. C'est-à-dire mmh. que tu peux décider de faire un scénario au cours comme il est proposé dans la boîte d'initiation. On va jouer pendant une soirée ce scénario. À la fin, on a terminé avec les personnages pré-tirés, fini. On peut ensuite prendre une extension de scénario et puis continuer. Et même dans Cassius Bellis, sont parus des scénarios. Et puis, on peut faire comme ça des scénarios. Et on peut décider de créer nos propres enfants, enfin, nos propres persos, <rire> enfants, et, et de les faire durer dans une succession de scénarios. En fait, un scénario dans Test de of Loop s'appelle un mystère. D'accord, euh, ah, Donc, les, donc les, les gosses se réunissent et doivent élucider un mystère. Parce que de toute façon, les adultes ne les écoutent pas. Mmh. Donc, ils vont, euh, ils vont euh, partir en enquête. Et, et à la fin, ils auront élucidé ce mystère. Et tu peux garder ensuite ton, ton personnage, le faire évoluer, et puis enchaîner les mystères comme ça, en mode campagne. Alors, c'était ma question suivante euh, comment j'évolue, comment je fais évoluer un enfant dans tel From the Loop Puisque je reste, je, je, je, je continue à être caricatural. Ne m'en voulez pas, c'est pour la précision de la vidéo. Hein. Je vous rassure, je ne suis pas un rôleiste comme ça. Hein. Mais euh, mon, mon, mon, mon guerrier, il évolue, bah, il, avait, il avait un petit couteau et puis euh, au fur et à mesure des aventures, il a une hache, puis après il a une grosse épée, puis après il a une épée à deux mains. Et il devient de plus en plus badass, il a une belle armure et tout ça. Là. C'est un enfant eh ben là, fait, qui évolue. C'est un enfant oui. qui quoi Il a plus de perception. L'enfant il, il... va évoluer au travers de ses de ses compétences. Mm -hmm. Donc au fur et à mesure, qui va. Il... Tu peux au nous donner un exemple de compétence Ah ben, bah, là, j ai, j ai, j ai... je ne sais pas en tête. Excuse-moi, je suis obligé. de... Ah, je te cueille. De... Hein, du coup, hein, t'as oh, vu, là, hein, as, là, là, hein, là, là, tu m'as chopé là. c'est dit là dans tout le, dans tout le. Ta réseau, ta programmation, ta analyse, ta charme, ta carrière, t'as toute une série de compétences. Qui vont, bah, si tu joues le petit geek de l'équipe, ouais. tu vas peut-être t'améliorer. Entre-temps, tu vas, entre vas peut-être gagner euh, des takiwoki qui vont équiper l'équipe. Tu vas améliorer tes compétences de programmation, ce qui va faire que tu vas pouvoir hacker l'ordinateur le, le, le, du club informatique du lycée euh, ou du collège. Et puis voilà, donc il va y avoir un petit système de progression. Mais c'est vrai que est pas, là, ce n'est pas le cœur du, du jeu. Le jeu c'est un jeu d'ambiance, comme, comme tous les produits de, de Free League. Mmh, mmh, mmh. Il va y avoir un système de progression de ton personnage, mais ce n'est pas une finalité en soi. Et l'opposition, elle se traduit par quoi C'est euh, des monstres méchants, des fantômes, euh, des robots, euh, euh, des humains euh, tout aussi classiques, mais avec des attentions peu louables. L'opposition, elle se traduit par quoi en fait L'opposition, ce... c'est souvent le résultat d'expériences ratées au loop. Et donc, mmh. ça va être en général quelque chose lié à la technologie. Je ne préfère pas en dire plus. <rire> Moi j'ai envie de plus en savoir plus, mais ouais, parce que c'est difficile là de se projeter si tu me dis des, des trucs ratés par la technologie. Euh... C'est un jeu de découverte, c'est un jeu de découverte. Il faut, euh, il faut élucider les mystères et, et découvrir petit à petit ce qui se passe dans le loop et ce qui en ressort. D'accord, ok. Bon, oh, bah écoute, euh, j'irai pas plus loin. Je termine par une question qui va. Oui, dis-moi. Non, j'avais juste une particularité euh, ouais. sur, euh, sur le système de jeu, c'est que oui, on est toujours sur le Gear Zero Engine avec les D6. Euh, là, particularité, les personnages ne meurent pas. Voilà. Les, enfants, les, les enfants ne peuvent pas mourir, ils peuvent se retrouver dans différents états euh, mmh. qui peuvent aller jusqu'à un état presque catatonique. Mmh. Mais euh, dans, dans, dans l'idée, on reste dans, dans l'univers des enfants et personne ne meurt dans cette histoire. Ça peut, ça peut très mal tourner, mais euh, on ne mourra pas. Le plus important, c'est d'être rentré à la maison euh, le soir après l'école. <rire> Kit d'initiation. Euh... Euh, le public euh, d'un jeu comme ça, le, le type de MJ que ça nécessite et le type de joueur que ça euh, nécessite de réunir, est-ce qu'on est aussi exigeant qu'on on, l'était euh, dans notre vidéo sur, sur Alien Ou est-ce que là, euh, est, euh, ça, ça a moins d'exigence tout, tout en, tout en conservant ses, ses particularités C'est beaucoup moins exigeant en termes techniques de mm -hmm. technique de, de, de master ou, technique de, ou de joueur euh, expérimentés. Là, je pense que tu peux vraiment faire de l'initiation avec ça. D'accord, ok. Un, un, un MJ débutant qui sera tenté par, par le thème va prendre la boîte, il, va faire jouer, euh, il peut faire jouer sa famille, à mon avis. Il peut faire jouer tes gamins, euh, ton épouse, tes amis autour de la table. Tout le monde... si, si tout le monde rentre dans cette idée de jouer une bande d'enfants à la Stranger Things hein, mm -hmm. ou à l'Agonise, mm -hmm. Et euh, là, tu peux faire, tu peux faire jouer euh, du débutant, de l'expert qui va prendre plaisir à jouer justement autre chose pour changer. Et euh, non, non, c'est très ouvert. À mon sens, c'est très ouvert. D'accord. Et pour finir, tes points forts et tes points que j'ai pas envie de dire faibles, mais euh, voilà, les petits points d'achoppement de, de, de cette proposition, à la fois du kit et à la fois du jeu de rôle de la gamme, euh, de la ouais. gamme en général. Bah le point fort, bah, le point fort, c'est bah, là on joue vraiment sur une nostalgie. Euh, enfin sur une hype qui est assez, euh, assez présente en ce moment de *Stranger Things, c'est-à-dire mmh. on va rejouer ces années 80 euh, assez, assez spéciales avec euh, les Walkman, euh, les skateboards, euh, les, les salles d'arcade, euh, le club. Partant du et, principe euh... qu'on n'est pas du tout sur le même design visuel, hein. il faut vraiment s'attacher à l'aspect graphique euh, qui est soutenu par l'artiste, et on c est, est du ouais. coup très très loin de, malgré tout, on est dans la même période, mais on est quand même visuellement très très loin. Oui, après il ne faut pas que ce soit un carcan. Après, euh, si as vraiment envie de jouer dans une ville américaine ou une ville franc-comtoise euh, euh, bourrée de, de, des clichés des années 80, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas se laisser enfermer par l'univers graphique de Simon Stallenag. C'est une inspiration, ce n'est pas, euh, pas, euh, pas un carcan pour, pour la table de jeu. Et les points faibles du coup bah Alors les points faibles, moi j'en vois pas beaucoup. C'est peut-être euh, bah, pareil, c'est la rejouabilité. Est-ce que le thème euh, va donner envie de sortir euh, Talesform de Loop mm » -hmm. tous les week-ends Je mm -hmm. ne mm sais -hmm. pas. Mais justement, c'est le plaisir d'un jeu comme ça. Hein, tu... Tiens, ce week-end, on va être plus léger, on sort de notre campagne de Cthulhu, notre campagne d'Aliens, et puis on va se faire un Tales de the Loop. On va faire un mystère pendant une soirée, et, euh, et ça va être fun. Moi, je vais, moi, je vais, je vais, je vais essayer, hein, mais je te cache pas que là, comme ça, de prime abord, euh, j'ai tellement kiffé euh, l'univers de la série que euh, je vais avoir peut-être du mal à, à, à me projeter dans le JDR, euh, mais bon, j'ai confiance en, en, en mon MJ et je sais qu'il va réussir à à faire en sorte à ce que je me projette dans ce, dans ce jeu-là. La série était, était très intellectuelle et très puissante ouais. au niveau émotionnel. Là, ouais. on est sur quelque chose de plus léger, quand même. Là, on n'est plus, je te dis, dans les Goonies, aux Stranger Things. Ok. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour cette euh, présentation de Tales From The Loop, euh, qui, euh, dont le kit euh, d'initiation paradoxalement euh, vient de sortir après l'intégralité de la gamme, mais on a dit que c'était pour rebondir sur euh, la sortie euh, de la série. Là aussi, alors par contre, peut-être plus tardivement que Alien si on a le temps, on vous fera le let's play euh, d'un kit, euh, kit de démarrage. Je pense qu'une partie peut se faire dans, la, dans, dans une soirée euh, très, très, oui, oui. de façon très sympa. Et ouais. puis, euh, bah, on, comme je l'avais déjà dit dans la vidéo d'avant, euh, on s'est rendu compte que vous étiez friand de ce genre d'actual play. Puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler. T'as vu son progrès en JDR, hein, euh, hein pas mal euh, merci euh, Nicolas pour, euh, pour cette euh, nouvelle présentation, euh, merci à Arkane euh, pour la confiance qu'ils qu qu qu ont pour la page, euh, on va essayer d'en être dignes. Euh, N'hésitez pas de votre côté, comme je l'ai toujours dit, à mettre vos questions et vos remarques euh, sur, euh, sur cette proposition en commentaire. Nicolas et moi, on sera euh, euh, sensibles à tout ça et on vous répondra si vous avez des questions. N'hésitez pas également à partager la vidéo pour qu'elle puisse rayonner un maximum, puisqu'il faut que le JDR prenne sa vengeance, même si euh, finalement, il a, il a de vengeance à prendre sur personne. Mais c'est le grand retour du JDR. En tout cas, nous, on aime ça. Un grand merci, Nico. à toi. très bientôt. On vous souhaite de bons jeux. Puis surtout, ben, de bien meilleurs jeux que ce qu'il y a là. Parce qu'il y aura vraiment que ça. Pour pouvoir rentrer à la maison après l'école à l'heure. à très bientôt. Tchau. <laughs>